14h47, et bien 3 minutes, le euh, <rire> Sous-titrage écrit une Sur le Tour de France avec la caravane. C'est quand même fou ce qu'on C'est la première fois, la toute première fois. Il a dû respecter les règles essentielles. 5 fois la pègée, 5 fois la ce début de tournée constante avec lui, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est un début qui est toujours très chaud.